Chacun arrive avec un niveau qui est différent, néanmoins, chacun donne de la force. Réglez-vous Quand tout le monde est prêt, faites-nous... verbalisez-le c'est bon? Oui! C'est bon, tout le monde a son binôme? Tout le monde son binôme? Voilà. Allez, viens, viens. Regarde, il a pas de booster, c'est que y de l'eau. Il a on a <rire> C'est dur, c'est intense, mais c'est dans la tête. On bosse, on bosse. Contre, comment ça s'est passé en fait Comme d'hab, ça va aller. On est déguerris. Ça s'est très bien. Ouais, bien. Ah, bien. Ah, bien. ouais. Bien. très bien. C'est dur. Ça va Je t'en ai pensé, Rachid. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Toi, comptez comment ça s'est passé pour toi Ouais, c'est bien. Ça s'est passé nickel. On va te revoir la semaine prochaine. Ouais, Inch'Allah. Ça s'est bien passé là. Je vais en chez moi, je vais bien dormir. bien C'était dur ou quoi C'était dur, mais. c'est du bien. Monsieur, comment ça s'est passé votre entraînement oh, C'était pas mal. <rire> Il y a rien à douter, venez voir. Chacun arrive avec un niveau qui est différent, néanmoins, chacun donne de la force. Et ça, c'est le plus important, la motivation, la force. Mm -hmm. Et voilà la, la, voilà, la volonté vraiment d'aller au bout de ses efforts. Et ça, c'est très intéressant, c'est la mentalité, c'est ce qu'on essaie de véhiculer, tant dans le sport que dans la vie. Donc voilà, big up.